Salut les gens, salut YouTube, bienvenue à toi si tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas, abonne-toi, active la cloche. Il y a du contenu, ça s'appelle la recette, il y a des remakes, il y a des presets, il y a des tutos, il y a de tout. Bref, abonne-toi, active la cloche. Aujourd'hui, on se rejoint parce qu'aujourd'hui j'avais envie de faire un, un remake d'un artiste qui, qui cartonne surtout pour les mecs qui, qui font de l'électro. Il s'appelle Fischer et aujourd'hui je vais t'expliquer comment toi-même, tu peux refaire du Fischer, comment moi je ferai du Fischer. J'ai refait le remake tout simplement de Fricks de Fischer. Donc, si tu es abonné à la recette, tu pourras télécharger gratuitement ce, ce projet à Si tu n'as pas Bluton, tu peux aussi télécharger pour récupérer les, les samples utilisés. Voilà, donc n'hésite pas. Let's go C'est parti C'est parti mes petits gras, alors pour commencer, on va commencer par le kick, rien de plus simple, un kick électro très très sec avec une bonne attaque comme ceci, Voilà sur ce kick tu vois j'ai fait une petite automation où on va couper les basses sur, euh, sur le break pour faire une montée, pour faire une évolution en fait. Voilà, et puis, tu vois, le kick, je l'ai raccourci pour justement que la basse englobe, englobe tout. Donc, on va passer maintenant à la basse, la voici. Alors, la basse, c'est un preset sérum, le voici. À ça, on a ajouté une petite compression, l'Utility pour maîtriser, une EQ pour couper euh, tout ce qui est haute fréquence. Pareil, une EQ pour faire une évolution dans la montée je vais te faire écouter ensuite mon petit traitement de saturation donc là voilà légère saturation avec encore une petite compression et là une compression parallèle où je vais justement saturer que les hautes fréquences avec le camel crusher le voici et ensuite un petit sidechain compresseur Voilà, ça c'est la basse et le kick, c'est les, les, les éléments les plus importants de, de ce style de production puisque c'est la basse qui va faire tout en groove. Et après le reste c'est assez minimaliste. Ça va, ça va être des claps, des hats, tout simple, sans une remix vraiment trop compliquée. Et ça va être enrobé avec euh, avec des effets, des, FX, des FX pour donner un, un peu de vie, un peu de changement. Donc c'est parti, on passe direct aux drums. Le clap. Ouais, le clap très simple, pareil. Euh, un sample, une petite légère saturation. J'y mets un petit peu de stéréo, un EQ pour couper les bas, pour couper les fréquences hautes, une reverb en parallèle. Voilà, ou pareil, je fais un petit EQ derrière. Ensuite, on a les open hats, pareil. EQ, et là, je fais euh, euh, un panning un petit panning pour donner cet effet un peu de stéréo que ça se balade de gauche à droite et tu vas plus l'entendre aussi sur les rides les rides c'est exactement le même process voilà hop le ride une EQ de la stéréo et du gauche à droite et si tu écoutes et le ride c'est pire Lui, le ride, euh, je l'ai mis exprès au, au tempo de la musique, j'ai essayé de calibrer qu'un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite. Et si tu mets les deux ensemble, on va rajouter le clap. Tu vois vraiment, il n'y a vraiment rien de compliqué, c'est vraiment basique, simpliste au minimum. N'oubliez pas que moins tu fais, plus ça va sonner, ça ne sert à rien de stacker, de layérer 15 000. Si le sample est bon, si ça sonne direct, ça va matcher. Ensuite, ben, la montée, c'est ce qui est le plus important, c'est ce qui, ce qui va faire le, le style Fischer, un peu ces sortes de, de, de petits snare roll. Là, tu l'as vu, pareil, une automation de filtres, un petit EQ, toujours l'utilité pour maîtriser et une petite compression, pareil. Et donc, dans tout ce, ce groupe de drums sur mon bus, voilà, j'ai fait un traitement, euh, compression générale, EQ générale, tu vois, je coupe aux alentours des 120, une petite saturation encore et le, le, fameux, le fameux rack que j'ai créé. Rappelle-toi avec une automation où c'est esprit pour les build up ça va augmenter la réverb, mettre un petit, un petit EQ, une petite compression, etc. Ce qui va donner cet effet de build-up et d'aspiration générale général dans, dans tous les tracks électro, dans tous les tracks EDM. Donc si tu écoutes juste les drums avec cette évolution… question d'automation pour donner pour donner de la vie en fait donc du coup voilà tu vois ça donne cet effet un peu de pression qui va avec le, le fil des snares qui est les brillants apparaissent de plus en plus plus la reverb augmente et du coup après hop ça pète et ça part sur le drop alors ensuite on a les petits synthés donc les synthés c'est classique hein, c'est une sorte de, de petit arpège euh, voilà toujours avec un peu de saturation Et ensuite, j'ai mis un pad qui, en vérité, en vérité sert beaucoup plus de, de FX. Euh, il accompagne en fait la montée, et le, la pression qui monte petit à petit avant, avant la basse. Et voilà ce que j'ai fait qui, qui, qui est important voilà tu vois j'ai fait une automation mais sur, sur mon pitch donc ça va utiliser mon, mon preset Serum et ça va ça va le pitcher tu vois, justement pour continuer encore cet effet d'accélération ensuite on accélère on coupe tout on met un petit vocal qui, qui dit ce que tu veux tu vois tu peux dire j'aime les frites et la mayo tu vois. et ensuite les fx voilà donc ça aurait pu être pareil un lead t'écoute bien tu vois, ça, ça joue un peu avec, avec la rythmique, voilà, pareil, un petit panier, une compression, un preset sérum classique. Et ensuite, on a des, des FX, ça c'est une sorte de pad. Tu vois, et dans ce pad, justement, j'ai fait jouer les, les filtres pour... Tu vois cet effet, cet effet un, peu, un peu abeille qui va faire que ça va, ça va donner de la vie et direct après on met un FX qui tombe. Donc en fait, une prod Fisher dans l'ensemble, c'est assez simpliste. Euh, voilà On fait monter en pression, il faut garder à l'esprit que l'important c'est le kick et la base, c'est ce qui va faire grover. Et autour, ben, tu maries avec des, des petits FX et euh, en général, pour parler du BPM, ça entre 123 et 126 BPM. Euh, voilà, donc du coup, je te refais écouter le projet entier maintenant que tu sais ce qu'on a mis dedans, comment on l'a mis, les automations qu'il faut faire et surtout rester très simpliste. Voilà, j'espère que ça te aura plu. N'hésite pas à laisser un petit commentaire. Si tu veux le pécho, n'hésite pas à t'abonner à la recette. Tous les mois, il y a des packs de samples, des presets, des remakes, des tutos. Des techniques un peu exclusives, des racks Ableton. Euh, je vais essayer aussi de faire des racks Wave pour que tout le monde puisse les utiliser, que ce soit sur Fruity, sur Logic. Euh, c'est en évolution. Là en ce moment, c'est un peu l'été, donc euh, on continue à bosser, mais on profite aussi un peu de l'extérieur. Et en septembre, on va rattaquer vraiment, vraiment comme il faut. Donc là, ce que je vais faire, je vais faire un cours des avec des presets. Alors, n'hésite pas à t'abonner si tu veux télécharger ça ou sinon tu peux toujours le pécho uniquement avec le lien que je vais mettre dessous. Mais c'est plus intéressant, je pense, de s'abonner à la recette. Tu peux choper ça tous les mois. Merci les amis et on se voit dans la prochaine vidéo. Abonne-toi, clique sur la cloche. Ciao les gras